Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Combien d'indicateurs techniques faut-il utiliser pour avoir une méthode de trading efficace ?» Eh bien, euh, les indicateurs sont effectivement très utiles dans l'analyse technique pour vous permettre euh, de faire des, des trades gagnants, puisque c'est l'objectif. Maintenant, ce n'est pas le nombre d'indicateurs que vous allez utiliser qui va forcément améliorer vos performances. Il faut surtout choisir des indicateurs qui ne soient pas contradictoires entre eux. Effectivement, vous pouvez avoir une méthode qui utilise plusieurs indicateurs et une autre méthode tout aussi efficace qui utilise tout un autre set d'indicateurs. Donc, je dirais qu'il faut avoir entre 1 et 5 indicateurs euh, Au-delà, ça devient compliqué euh, d'arriver à suivre les signaux sur les, sur les écrans, euh, sur vos graphiques. Donc vous risquez euh, d'avoir une confusion, d'avoir une indécision et d'avoir certains indicateurs qui vous donnent des signaux contr contradictoires. Donc ce n'est pas vraiment la quantité d'indicateurs qui importe, mais plutôt la qualité. Donc il est important que vous suiviez une méthode qui utilisent des indicateurs techniques si vous choisissez euh, cette méthode de trading, mais surtout des indicateurs efficaces qui soient complémentaires et qui vous donnent une confirmation de signaux plutôt que bien sûr une opposition qui va vous mettre euh, dans, dans un état d'incertitude, est-ce que vous devez prendre le trade, est-ce que vous ne devez pas le prendre. Donc ce qui importe c'est d'avoir plusieurs indicateurs qui vous confirment que le marché va probablement aller dans un sens et à ce moment-là vous prenez le trade parce que vous avez une confirmation donc de signal qui est donné par plusieurs indicateurs. Donc dans ma méthode de scalping, vous avez un lien ici vers ma méthode de scalping, j'utilise cinq indicateurs. Donc ce sont des indicateurs très courants que vous trouvez sur toutes les plateformes de trading et il y a un indicateur, le SDI, qui est un indicateur que j'ai développé personnellement, enfin que j'ai fait développer, donc, et qui vous aidera à bien voir la tendance du marché d'un simple coup d'œil quelle que soit l'unité de temps que vous utilisez. Donc c'est un indicateur vraiment très très utile dans ma méthode de scalping et qui vous donnera de très bons résultats. Donc si vous choisissez des indicateurs, donc choisissez les indicateurs qui sont vraiment utiles et ne mettez pas des indicateurs pour mettre des indicateurs donc ça ne, ça ne vous aidera certainement pas à augmenter vos performances. Vous verrez que les indicateurs de ma formation sont complémentaires et lorsque vous avez 3, 4 indicateurs qui vous donnent un signal clair, euh, vous verrez que les résultats sont euh, impeccables dans près de, de 90 à 100 des cas. Donc c'est ce que vous arriverez à faire avec ma méthode de scalping, 90 à 100 de trades gagnants, c'est ce que la plupart de mes étudiants euh, qui ont suivi ma formation donc, arrivent à faire euh, très rapidement et vous arriverez certainement à faire euh, de tels résultats également. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a aidé à avoir clair dans le choix des indicateurs. Euh, likez cette vidéo si vous l'aimez, partagez-la, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos également. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, abonnez-vous à ma chaîne ici en dessous et cliquez sur la petite cloche qui vous permettra d'être avisé par email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.